Lucli est très heureuse de vous présenter aujourd'hui une magnifique création musicale qui s'intitule « Fugacité ». Alors ce projet, à la fois musical et varié dans sa forme, a été conçu par Franck-Emmanuel Comte avec son équipe de musiciens. Le concert de est un ensemble de musique baroque et nous aurons l'occasion d'être présents sur le campus Saint-Paul et Carnot tout au long de l'année pour vous proposer un peu notre travail musical autour de la musique donc baroque du XVIIe et du XVIIIe siècle Nous allons commencer avec ces euh, trois concerts Fugacité et qui se proposent de faire se rencontrer la musique baroque avec euh, les différentes disciplines du hip hop. Merci euh, au service culturel de, de Lucli euh, de nous avoir donné cette chance, cette opportunité de vous rencontrer et voilà, bon concert